Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment monitorer les backups Acronis. Alors pour commencer ce que nous allons faire c'est aller prendre le bon script dans le Comstore pour monitorer Acronis. Donc on a un Acronis Backup Monitor. Donc, moi, je l'ai déjà euh, importé dans mes, euh, dans mes composants. Donc là, vous pouvez le sélectionner et l'importer dans votre base à vous. Ensuite, on va avoir certainement besoin de monitorer différemment les serveurs des Workstations. Donc, on, ce qu'on va faire, c'est deux filtres. Un premier qu'on va appeler euh, Acronis Monitor euh, Monitor. Euh, donc euh, post. donc euh, ce que je vais sélectionner comme logiciel, c'est euh, le nom de l'agent donc qui est cyber protect agent, donc ça c'est ce qui va nous détecter euh, la présence d'acronis sur le poste donc du monitoring. Et ensuite ce qu'on va faire pour aller chercher un poste et pas un serveur, on va aller voir le type d'appareil qui va contenir poste de travail ou ordinateur portable. Donc là, je vais enregistrer mon filtre. Je vais m'en construire un deuxième, qui va être Acronis Monitor Server. Où je vais sélectionner mon nom de logiciel qui contient toujours CyberProtect Agent et qui cette fois-ci va être croisé avec un type de poste, un type d'appareil qui va être serveur. Et voilà, j'ai le moyen de maintenant de, de cibler deux stratégies une stratégie poste de travail et une stratégie serveur. Une fois que c'est fait, donc je vais pouvoir maintenant aller construire ma stratégie de surveillance. Donc Je vais dans les politiques, surveillance, je vais créer une nouvelle politique. Donc là Je vais l'appeler Acronis Monitor. On va commencer par Post. Hein. Je vais choisir mon type de composant. Je vais sélectionner donc un moniteur de type Component. Je vais sélectionner ensuite le Acronis Backup Monitor, et là donc plusieurs euh, options euh, vont apparaître. Donc je vais pouvoir sélectionner les jours où j'aurai potentiellement du backup, donc le Wednesday, le Monday, le Saturday, peut-être pas, c'est un poste de travail, le Sunday, Thursday, euh, Tuesday et Thursday. Là il me demande select the number of days to check for backup. Donc il va nous ouvrir une alerte si au bout d'un certain nombre de jours je n'ai pas eu de backup positif. Donc sur un poste de travail, on pourrait dire ben voilà, je peux euh, au bout de 7 jours, euh, sur euh, l'absence de résultats positifs, euh, je vais euh, euh, générer une alerte. Ensuite. Donc euh, j'ai les, bon, c'est un petit peu dans le désordre je vous l'avoue, le Thursday et le Friday, donc sont cochés, on a juste décoché euh, hein, le samedi et le dimanche. Et j'ai le choix d'un UDF, donc je vais pouvoir voir des informations sur le dernier backup. Donc moi je sais que j'ai un champ disponible euh, en 23, que euh, je vous montrerai euh, à la fin de cette vidéo comment on va modifier un petit le, le, le nom de ce champ. Et voilà, je vais pouvoir monitorer correctement avec euh, quelque chose de pas trop bruyant justement pour un poste de travail, mes solutions Acronis. ne reste plus qu'à donc choisir si je vais créer un ticket. Donc bien sûr, je vais créer un ticket en plus de l'alerte. Et je rajoute mon moniteur. Donc qui je vais cibler maintenant C'est là où je me suis fabriqué mon Acronis. Euh, monitor post le filtre qu'on s'est fabriqué précédemment. Il ne nous reste plus maintenant qu'à enregistrer et déployer maintenant. Donc, on va faire la même chose pour l'Acronis Monitor serveur. Donc là, je rajoute mon monitor, je sélectionne deux types composants, je choisis mon euh, composant Acronis là sur un serveur bien sûr hein, souvent donc là c'est en fonction vous adaptez en fonction de vos besoins mais on va sélectionner tous les jours un check tous les jours et puis si c'est un serveur bah, bien sûr on va placer on va laisser ce curseur là à 1 c'est à dire que on veut avoir une sauvegarde effective tous les jours le samedi même le dimanche donc là au bout de deux jours sans backup bien sûr on recevra une alerte comme quoi il y a euh, un manquement de, de backup positif. Hop. Là, je vais choisir mon custom 23. Et ma création de ticket. Il ne reste plus qu'à ajouter mon moniteur et cibler correctement cette nouvelle stratégie. Et je vais chercher donc mon acronis, moniteur, serveur qu'on s'est fabriqué précédemment également. ne me reste plus qu'à enregistrer et déployer cette stratégie. Donc, pour venir compléter un petit peu cette vidéo, euh, la dernière chose que je vais vous montrer, euh, et ça on peut le faire depuis peu, euh, dans la nouvelle interface, on peut euh, aller dans les paramètres généraux de notre configuration, de notre RMM, pour aller justement, donc moi j'ai le 23, le champ 23 disponible, pour dire, bah voilà, ce champ-là, 23, je l'ai estampillé « Backup Acronis ». Maintenant, pour visualiser le résultat de ce, le, du fonctionnement de ce monitoring, on peut se rendre sur une machine, donc euh, ma BEVM Windows dispose du « Backup Acronis ». Donc je pourrais aller voir justement dans mes CDU et voir justement mon euh, champ euh, dédié, Backup Acronis. Et là je vois que j'ai bien une solution Acronis 15.0 qui tourne avec le Last Successful Backup en date d'aujourd'hui et le nombre de jobs. Voilà, donc ne reste plus qu'à laisser tourner euh, cette stratégie. Bien sûr, euh, vu euh, le modèle de ciblage qu'on s'est fabriqué, c'est un monitoring qui viendra s'appliquer dynamiquement, puisque dès qu'un agent sera installé sur un poste, que l'audit de cet agent aura détecté la présence d'un agent Acronis d'installer soit sur un poste, soit sur un serveur, le, les deux modèles qu'on a fabriqués viendront euh, s'appliquer sans qu'on ait rien à faire, ce sera complètement dynamique. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et qu'elle vous aidera dans votre configuration future. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.